Je suis là. Um, I am here, <coughs> Je suis la menteur. <laughs> Il m'appelle menteur. I'm calling, him. I don't know if you answer. Je l'appelle au téléphone. Answer Nightmare. Nightmare. Il répond au téléphone. He's not Il ne reçoit pas l'appel. Hey Nightmare, you are here? Monsieur Nightmare, tu es ici? Hello? Hello? You hear me? Yeah, you are, you are. go. ce que Life. Go ahead. Yeah. What do you want to say to us? You want to You wanna call me? I have a missed uh, text from you. <coughs> ah, Mr. Nightmare, j'ai reçu an appel manqué de ta part. Tu peux me parler? Je suis là. Okay. I heard you about uh, talking about the Hadith. Which a... one? J'ai entendu parler d'un Hadith. Uh, quel Hadith? Well, the prophet was always talking. He had a conversation. With the donkey. Ah, tu avais parlé que le prophète parlait. Il avait une conversation là où il parlait avec un âne. Oh, okay. So he don't have a conversation with the donkey, no? Ah oui, la là où il parlait avec un âne. Okay. Est-ce que toi tu crois que un âne, an, un animal peut parler? No, I'm not, my conversation with the donkey is not my problem. The conversation is about him having questions about sex. Non, la question que j'ai posée, ce n'était pas la question que Anan parlait avec Muhammad. Le problème était que Muhammad parlait à cet animal-là à propos du sexe. C'était ça ma question. Non, non, non. Do you believe that a donkey can speak? Uh, no, don't... Je te pose la question, est-ce que tu crois qu'Anan peut parler? Donkeys cannot speak unless God can do miracles. I believe in miracles, yes. Non, non, les animaux, un homme peut parler si Dieu fait un miracle. Moi aussi, je crois dans les miracles, oui. Ah However, I mean, the donkey, can, the donkey can speak. That's what you're trying to say. Uh, Donc, Christian Prince, tu veux me dire qu'un âne peut parler. C'est ce que tu veux dire. Well, a donkey, obviously, he can speak. Your prophet cannot because as you see, uh, oui, un âne peut parler, mais ton prophète lui ne peut pas parler, comme tu vois. A was able to speak, but your prophet, the angel told him to read, he could not. Oui, mais comme tu vois, un âne était capable de parler. L'âne pouvait parler, mais votre prophète était incapable de lire, comme l'ange euh, lui avait dit de lire, mais il était, il était incapable de lire. Oh, non, non, non, tu n'as pas répondu à ma question, Christian Prince. My friend, the answer is very simple. If God wanted a donkey to speak, He will make him speak. So, mon ami, la, la réponse est claire. Si Dieu veut faire parler l'âme, il peut. L'âme peut parler. Allah told Muhammad to read it three times. Still, Muhammad cannot read. Mais Allah a dit à Muhammad de lire trois fois. Mais Muhammad était incapable de lire. All right. Now, oh, but... the, the, so, the, so the donkey can speak. Donc tu veux dire un âne peut parler? God if God want anyone anything can speak no problem. Yeah. Oui si Dieu veut, il peut faire parler. N'importe quoi peut parler devant Dieu si Dieu permet ça. Yeah. Okay. Yeah. Now the question is the question is how your prophet asking the donkey if he like females? He why he's why he's doing that? La question que j'ai posé c'était pourquoi est-ce que Mohamed demandait à l'âne si l'âne aimait les femelles pourquoi est-ce qu'il est parle de sexe why is he doing that ah okay. hein? pourquoi est-ce qu'il faisait ça Le okay. hadith my friend you know because that's the problem with you hadith is forged le hadith euh, Christian Prince c'est ça c'est ça le problème avec toi ce hadith là c'est un hadith qui est faux c'est un hadith qui est forgé hadith? forged okay Forger? fabriquer hein, analyse fabriquer. Do tu veux que je puisse te montrer, cet à 10, à partir des livres de Ibn Kathir? hold on. Well. Non, je parlais des savants. Yesterday, yesterday, yesterday, you told me read Ibn Kathir. Ibn Kathir is valid or not? Oh attends attends attends. Hier. Yeah. Lorsque tu débattais avec moi, tu m'avais envoyé, tu m'as dit d'aller lire le livre de Ibn Kathir. Est-ce que Ibn Kathir est-il un vrai savant pour toi ou bien il ne l'est pas? Let me I give you the no, no. Christian Prince, laisse-moi terminer d'abord. Lorsque je parle de savant... <cười> Ibn Kathir est un savant. Ibn Kathir me Ibn est un savant. Ibn est un savant. C'est toi qui m'as même cité à partir des citations d'Ibn de Kathir. Do you accept Ibn Kathir or not? Est-ce que tu acceptes Ibn Kathir ou pas? Ibn Kathir scholar of hadith. Est-ce que Ibn Kathir est-il un savant dans les hadiths? So when you quote for me Ibn Kathir, is he scholar of what? He's scholar of Quran but not the hadith. Mais là, lorsque toi tu m'avais parlé Ibn Kathir, est-il seulement et, et ibn katir est un savant seulement du coran et il n'est pas savant des hadiths d'après toi? hadith. Oui, Christian Prince, Ibn Katir c'est un savant du Coran, et il n'est pas un savant des hadiths. Oh, how how he can be a scholar in the Quran but the, the Quran is higher, the one who can explain the Quran can explain anything. Bon, OK. Comment est-ce que tu dis que Ibn Kapir être, il est seulement savant de, de, de, du Coran? Il n'est pas savant des hadiths. Bon d'ailleurs, le hadith, le Coran est plus élevé que les hadiths. Si quelqu'un peut être savant dans le Coran, il peut expliquer n'importe quoi dans les hadiths normalement. Because you can't explain the Which one is tu ne peux pas expliquer le Coran. Non, non, non, non, non, Coran, non, non, non, non. non, non Attends. Qu'est-ce qui est le plus élevé entre les deux? Qu'est-ce qui est élevé de, de, de, de ce deux livres? Non, non, non, non, non. Ok. Non non non Christian Ok. Guys, did, did this guy who said Ibn Kathir is a scholar the Coran. Ecoutez, eh, est-ce que ce monsieur n'avait-il pas dit, n'a-t-il pas dit que Christian euh, Ibn Kathir il est savant du Coran. Quran. So why? Oui Christian Prince Ibn Kathir est savant du Coran. Il est écrivant. Pourquoi il est écrivant Okay, all right, all right, uh, okay, okay, Mais Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a écrit à propos de ça Dis ici. Uh, why he is writing this story if he is not qualified Maintenant, pourquoi est-ce qu'Ibn Kathir a confirmé cette histoire de l'homme qui parlait avec Muhammad s'il n'est pas qualifié Non, Ibn Kathir, he may mention this story, but he cannot know whether that story is true, sahih. Fabricated and so on. Oui, Ibn Kathir euh, pouvait avoir mentionné cette histoire, oui, mais il ne peut pas confirmer, il ne peut pas savoir si c'était sahi, ou bien si c'était un hadith qui était correct, fabriqué, ou bien si c'était forgé. He said hadith Maintenant, si j'ai un savant comme Ibn Jouzi, Ibn Jouzi, il a dit que cet hadith-là est forgé. Il okay. il a dit que c'est interdit ibn jawzi a dit que cet hadith était Maroudou. Show me where it and show me where it's and you have is Ok. Mais là, si tu dis que Ibn Kathir a parlé de ça, ok, tu vas me montrer aussi dans le livre d'Albani puisque Albani, c'est aussi un grand savant. C'est Ok, let me ask you a question. Tu dois me montrer là où Albani a dit que cet hadith n'est pas un hadith qui est daïf. Je vais te demander une question. Attends, je vais te poser une question. Attends, attends, attends. Je vais te poser une question. Monsieur nightmare? I vais show everybody Monsieur Nightmare, j'ai prouvé à tout le monde que tu n'es pas honnête. Hein? J'ai prouvé quelque chose. The names, names. As... Les noms que tu viens de mentionner, j'ai écrit ce nom là noms que al Ok? al al Le nom que tu as mentionné. al Ibn-Jawzi. Yes. ibn okay. Do you accept this scholar or not? <coughs> Est-ce que tu acceptes ce savant du Coran-là? Ou bien ces savants-là? <laughs> yeah, uh, uh, oui, bon, c'est un savant. Ibn Jawzi, c'est un, sa, un savant. Non, no. do you accept, if I show you what Ibn Jawzi said about anything, do you accept him? Yes or no? La question est ce que tu acceptes Ibn Jawzi? Si je te montre quelque chose qu'il a dit, est-ce que tu l'acceptes, oui ou non? About, he's talking about the hadith, I said. It doesn't matter. He parle des hadiths ou quoi? It doesn't matter. Ibn Jawzi, is he going to fight for you? Yes or no? Non, c'est pas ça la question. Est-ce que Ibn Jauzi est-il qualifié pour toi, oui ou non C'est ça la question. Okay. Oui, mais bien sûr, c'est un savant. So Bon, si je te montre quelque chose que Ibn Jauzi a écrit, il a parlé, tu ne vas pas me dire que c'est faux, c'est naïf, c'est faible, c'est fabriqué You agree tu es d'accord? tu vas me montrer à propos des hadiths ou quoi? Mon ami, question, ami, la question est très simple, si simple. All right? Okay? And I'm asking you, do you accept Emil for you to be a source of a scholarship and you agree with him? Est-ce que tu acceptes comme étant un vrai savant et tu es d'accord avec lui? Non, Christian Prince, je te dis que nous avons aussi d'autres savants non, non, no. you... no, no, no, il faut pas me dire que nous avons ceci et ceci Non, non, no, c'est toi qui as mentionné devant moi. Non, you see, you see, non, no... no, no, Abdul, tu es vraiment un lâche, toi. Maintenant, tu commences. Maintenant, à retirer ce que tu disais, hein. Tu commences à mordre ta langue, ce que tu dis là. Euh, attends, je vais te montre ce que Ibn Jauzi a parlé. Oh, he is biting him. He is talking. let me show you what Ibn Jauzi said. He says, "Anyone who takes a white rooster, there's no shaitan and no." Attends, je vais te montre ce que Ibn Jauzi a parlé. Ce qu'il a dit. Il a dit que tout celui qui prend un coq, une poule ou un coq Blanc, le diable ne peut pas s'approcher de cet homme-là. There's no satan and no magic. Huh? There's no satan and rooster. Anyone who take a white rooster, huh? there's no satan and no magic will get close to him. Ibn you... Jarrouzia dit si quelqu'un prenait un coq blanc, le diable euh, ne peut pas s'approcher de cet homme-là. Même la magie ne peut rien contre cet homme-là. Est-ce que tu es d'accord avec Ibn Jawzi Ibn, Ibn well, his... bon, C'est son opinion. Bon, euh... ça, c'est son opinion. Mais ça, c'est un, un savant. Et il est en train de dire un hadith. Il parle de ça. Non, des hadiths formés. Oui, formés. Jamais de hadith. Non, un chrétien prince. Bon, bon. Où est-ce qu'il a tiré ça Cet hadith-là, ça vient de. Bon, montre-moi cet hadith d'abord. Ok, uh, ok. Be, be, be, before I show you, do you agree with him or not Bon, avant d'abord que j'interviens sur le hadith-là. Est-ce que tu es d'accord avec Ibn Jahusi Oui ou non Non, I don't agree about this hadith. No. You don't agree. Non, non, je ne suis pas d'accord avec cet hadith ici. Je, je, je rejette ça. So you are calling me Jersey, then... Bon, si tu rejettes ça, pourquoi est-ce que tu as, tu as mentionné le nom d'Ibn Jousey? What do you mean? What? The is a, is a next The is forced. Mais, Ibn Jousey, bon, bon, cet hadith là, bon, c'est, s'il a mentionné ça, cet hadith là, c'est un faux hadith, c'est fabriqué. What, what? Has... Tu, tu dis quoi? Oh, okay, but okay when he is quoting those funny hadith, they are not forged. But now it's up to you. Menah lorsque ibn Jawsy a mentionné ces hadiths là comiques, ces hadiths là drôles, tu dis que c'est c'est c'est c'est fabriqué. D'après toi, menah. You are the one who decide which one you accept, which one you don't. You don't accept. Menah, c'est à toi. C'est toi maintenant qui commence à décider. Il sait qu'il faut prendre. Qu Il sait qu'il faut rejeter. C'est toi qui commences maintenant à, à juger. Les Obviously, it's not a Jauzi. You said he's a scholar a second ago. Donc, il y a quelques secondes tu as parlé de, de Ibn Jouzi. Maintenant tu commences à le rejeter. You said he is a qualified. Yeah. For sure, he's a scholar. Yeah. Like, you have confirmed that he is qualified. It's He He said, "Okay, hold on, hold on, hold on, hold on okay." Inna said, Inna al arsh, Inna Allah. Et puis tout ça c'est mentionné dans le livre de Ibn Jawzi. Qu'est-ce que tu dis? Allah a un a Il dit que Allah a un coq. Allah a un coq. Allah a Oui ça c'est écrit dans le livre de Ibn Jouzi. Il, dit, il dit que Allah a un coq What? Well, who told him that? Qui lui a dit ça okay. Qui a dit ça Ibn you ask him, don't ask me. Tu vas lui poser la question ne me pose pas la question qui lui a dit ça who told him that? Now he comes to me who told him that? This, uh, Abdul, Abdul. This is the scholar. This is the scholar you quote for me. Is he a scholar or not? Abdul, Abdul. That's the that you mentioned. Is he a scholar or not? He is a scholar. Okay. So now what? Yes, he is a Ibn is a scholar He is a stupid? Est-ce stupide now when we say this or I you accept it? Mais écoutez, écoutez. Maintenant, il est stupide. Maintenant qu'il a mentionné ça, d'après toi? Est-ce stupide now when we say this or I you qu'il est stupide. Non, non, je n'ai pas dit que c'est il est stupide. Je n'ai pas dit ça. Pourquoi so, wh why you reject? Why you reject? Why you reject? Who are you? You are the one who said he is a scar in the hadith. You just said. Maintenant, pourquoi est-ce que tu rejettes ça? Euh, euh, euh, c'est toi qui a mentionné ça non il est savant euh, des hadiths ibn jawzi he is not, if he will not say no no no hold on you said he will not say such a thing unless unless it's true c'est toi qui a dit qu'il qu il ne pourrait jamais dire ça si à moins que ça ne soit vrai And let me show you in the screen attends je vais même te montrer ça à l'écran mm. oh, okay tu peux, parler de Ibn Jauzi, Christian Prince. Maintenant, si c'est lui qui est en train de dire, de raconter cet hadith-là, ou bien il est en train de citer cet hadith-là-bas. You, you, you Hold the, you on, hold on. His name, right? Non, non, attends. Écoutez, maintenant, tu vois. Tu es, tu es en train de regretter pourquoi est-ce que tu as même cité son nom? Pourquoi est-ce que tu as même mentionné son nom? Suddenly, hein? Huh? No, no, no, no, no, no. yes. yes, yes, no, no. yes. No. Look, guys, no. look at. So, Tout d'un coup, eh, tu commences à la rejeter, ok? Yes. Ok, that, okay. No, look, look at this, look at this, this, look at that this. this. Read, read with me, read with me. Let us, no. Let us laugh at you. Let us laugh at you at your scholar. You call me supposedly to call me liar. Ok, ok. Euh, regarde ça. On va lire ensemble. Et nous allons rire ensemble. Tu m'as appelé pour démontrer que j'étais un menteur. Maintenant, voici ce que Ibn Jauzi a écrit. But let me show you, your scholar is a, is a stupid idiot. Je vais vous montrer maintenant que ton savant là, c'est un stupide idiot. Look at this. Look at this. What do you say of that? Regarde ça. Qu'est-ce que tu dis à propos de ça? Told that to Jubril. Who said that to Jubril? Sir Prince. I don't care. I don't care. Look at this. He. Regarde, écoutez, ça c'est pas mon problème. Regarde tout ce qu'il a écrit. He said, "Adukuu al-dinu bil-salat, wa man attahad al-dinan abyadan hafza hafza hafza min thalath min shur min shurri kulli shaitan wasahe wa kahe." The one, the the rooster when he like. Oh, oh, oh, oh. He is calling for the prayer for Allah. Ibn Jawzi a écrit, il dit que lorsque le coq chante le matin, lorsqu'il dit Kokoriko, cela veut dire qu'il est en train de, de prier. Il est en train de prier Allah. Uh, he is calling for the prayer for Allah. So whoever take... Donc le coq est en train de, de faire une prière à Allah. Il, il, il appelle pour la prière à Allah. A dick or a rooster, white one, he, when he uh, like, uh, uh, he is calling for the prayer for Allah. So whoever take a beak or a rooster, white one, eh bena, tout celui qui va prendre un coque, ou bien une poule, um, qui est donc un cock blanc, he cover himself or protect himself from three things. Donc prendre un blanc il va se protéger contre trois choses evil of Shaitan, le mal du diable and magic il va se protéger de la magie and any a priest of magic and a art de la magie actually this is exist in the sahih hadith too. let me show you all right. evil of Shaitan and magic and any a priest of magic and actually this is exist in the Sahih Hadith too, let me show you. And even what he said, it also in the Hadiths. The Zadis that have been written, I'll show you that. Evil, of shaitan, and magic, and any priest of magic. And actually this is exist in the Sahih Hadith too, let me show you, all right? Now maybe you will say to me, your prophet did not say that, Attends, je te montrer dans les hadiths Sahi la collection. Peut-être tu vas dire que ton prophète n'a jamais dit ça. You will laugh. Je te montrer ça et tout le monde va se moquer de toi. Tout le monde va varier. Donne-moi une seconde. <coughs> uh. but there are two more, two, oh, hold, on, hold, on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. no, no. no attends, attends, attends, je te montrer les hadiths. Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. Let, let us see how forged it is, let us see how forged it is, because your prophet, attends, attends, on va voir si c'est fabriqué, puisque ça c'est votre prophète lui-même, on, on va voir ça. Okay. Let us see how forged it is, let us see how forged it is, because your prophet, he said, that if you, here, read with me, Sahih Muslim, guys. Is the screen clear? Est-ce que vous voyez ça? C'est votre prophète qui a dit ça. Ça, c'est un disc de Saïd Muslim. Abu Abu Huraira reported. Hmm? Let us see who is the stupid here. Abu Huraira a parlé ici. On va voir qui est stupide ici. Abu Huraira reported: Allah Messenger said, saying, "When you listen to the crowing of the cock, ask Allah for His favor as it sees angels abu oreira a a rapporté que lorsque vous écoutez le chant du coq le matin lorsque vous vous écoutez le chant du coq demandez à alla sa faveur car le coq voit les anges and when you listen to the uh, uh, brain of the donkey seek refuge in Allah from Satan for it sees Satan do you agree with him or not et puis il il, il dit lorsque vous écoutez les brêlement de l'âne le cri que donne l'âne cherchez refuge auprès d'Allah contre Satan car l'âne voit Satan est-ce que tu es d'accord avec le, ton prophète oui ou non Vous, vous, vous... Mais on était en train de parler. Si un âne peut parler, oui ou non hold on. Hold on. We are talking about the donkey. We are talking about donkey. donkey Oui, bien sûr. <laughs> on, on parlait à propos de, de, de, de l'âne. Uh, attends, attends. Attends Abdoul, on ne peut pas, il faut pas crier. On ne peut pas, on ne peut pas parler tous au même moment. You are the one who mentioned to me a scholar. You said he agree with him. I asked you many times. C'est toi qui as mentionné le nom d'un savant, du savant al-Jawzi. J'ai déposé la question plusieurs fois. Do you consider him a scholar for the hadith? You said yes. J'ai déposé si tu la question si tu le considérais comme un savant de du de, de, de, de, tu as tu as dit que oui, c'est un savant des hadiths. Et tu as dit oui, tu étais d'accord que c'était un savant euh, des hadiths. Et maintenant, je te montre que ton savant là a dit des choses stupides. Et tu m'as dit que tu n'étais pas d'accord avec lui. Tu as maintenant honte. Tu n'es pas un homme de parole, toi. This is the in là devant nous. Ça c'est un hadith de Sahih muslim. When dit ça. Cela veut dire qu'il a étudié vraiment, complètement ses hadiths avant de les dire. He is a scholar of the hadith. Et il est un savant des hadith. Not like Ibn Kathir. Okay. You said you, okay. you said okay. Ibn you you Kathir. Let, let tu as dit qu'il est pas comme Ibn Kathir d'après toi. Okay. Okay. okay. Go. Okay. No. okay, tu peux parler. I mentioned not just one scholar. Okay? Non, no, et Christian Prince, je n'ai pas mentionné juste un seul nom, ce, ce, ce savant ici. Who, who said that hadith is force. Qui a dit que cet indice-là est un indice fabriqué? Attends, euh, juste une petite. Euh, je vais mettre cet indice ici en français. Et ça, c'est notre numéro pour les gens qui veulent nous contacter euh, pour le débat. Euh, je vais vous montrer, nous avons cet indice-là en français. Ok, le dit est là. Ça, ça c'est un indice authentique de Saïd Mouslim. Numéro 27 et 29. Ça, c'est Muhammad qui a parlé. Saïd Muslim, numéro 27 et 29. Il dit ceci. Abu Oureira, ça c'était un savant, c'était un compagnon de Muhammad c'était un esclave, un esclave juif qui avait rejoint l'islam pour qu'on puisse le libérer. Abu Ureira les... a rapporté le messager d'Allah comme disant, « Lorsque vous écoutez le chant du coq, Demandez à Allah sa faveur, car il voit les anges. Et lorsque vous écoutez les bréements de l'âne, cherchez refuge auprès d'Allah, car, car contre Satan, et, euh, cherchez refuge auprès d'Allah contre Satan, car il voit Satan. Ça, c'est la liste qu'ils sont en train de parler. Qu'un âne, lui, voit Satan le matin. Lorsque si vous écoutez l'âne faire le bruit le matin, donc ou bien chanter, ou bien faire le brayement, uh, l'âne, il voit Satan, ça c'est un indice. Ok, on retourne, retourne vite chez Christian Prince. Uh, uh, oui, le Christian Prince est là. Alléluia. Ok, on y va. Je peux vous dire plus de scolaires si vous voulez. Non, je ne me souviens pas. Je vais vous demander de la première fois. Ok, ok, je fais un petit retour hein, de 10 secondes. Bon, laisse okay? Okay. moi parler, Christian Prince. Ok, okay tu peux parler. Okay. I not just Christian Prince, je n'ai pas juste mentionné le nom d'un seul savant. Ok. okay. okay. Who, who said that is Qui a dit que ces hadiths-là étaient fabriqués? Ok. Oh, I can mention your if you want. Je peux te mentionner beaucoup de savants, si tu veux. Non, first... Non, non, ça, ce n'est pas mon problème. <rire> Je te posé la question sur le premier que tu avais mentionné. Listen, listen. Listen. Listen. I ask... Non, non, écoutez, écoutez, écoutez, so... ah, Prince, Comment si tu veux euh, euh, retenir la parole, le monopole, monopole de la parole? C'est toi qui parles, tu ne peux pas me laisser parler? I ask you, no, I, I don't want no, to speak, I'm wasting my time. Everybody is my witness. I ask you, do you accept him? Tout le monde est témoin ici. Je posé la question, si tu do you accept him? You said yes. I ask you more than one time. Je t'ai posé la question plus d'une fois. Is that a scholar for you? Just to make it final, because you keep jumping like a monkey. Et je t'ai posé la question. Si c'était vraiment un vrai savant pour toi, pour uh, clarifier ça, puisque tu es en train de sauter d'un sujet à l'autre comme un singe. Sometimes you mention Ibn Kathir when you want. Sometimes Ibn Kathir is a scholar on the Quran when you want. Deux fois, tu mentionnes Ibn Kathir quand tu veux. Et tantôt, le même Ibn Katir là, c'est un savant du Coran seulement. Sometimes this guy is a scholar, but now you, this guy is not a scholar. It, it, Tantôt c'est savant, c'est Monsieur, c'est un vrai savant. Tantôt il n'est pas un vrai savant. Depend. It depends in the mood. It depends. Ça dépend. Ça dépend de vous maintenant. It depends in the mood. And this is your prophet, and this is a Sahih Hadith. Et ça dépend maintenant de votre tempérament, vous choisissez ce que vous voulez. Maintenant, ça c'est un hadith de votre prophète, et c'est un hadith qui est authentique, sahih. Si nous cliquons sur ce hadith c'est sahih Muslim. Si nous cliquons sur ces hadith, on nous dit que c'est un hadith de sahih Muslim. And this is the number. Et ça c'est le numéro de ce hadith. And this is about what? This is about shaitan and a rooster and a donkey. parle de quoi? de Satan. du coq. Et puis d'un de The donkey, when he is uh, screaming, he is informing us that there is an angel, l'âne. Lorsque l'âne est en train de jeter le cri, lorsqu'il fait le brayement, il nous enseigne. Il est en train de nous dire qu'il y a un ange, Satan. Et le même le donkey. quand il crie, il y a un chétan. L'âne, le coq, le fait aussi de la même manière. Lorsque l'âne fait le brayement, il nous informe que Satan est là. Le prophète making fun of de So c'est clair que votre prophète est en train de de vous duper. Il est en train de se moquer de vous. Are you going to say now this is weak? And the same for the the the, the, the donkey when he screamed, there's a, there's a shit on. Obviously, your prophet is making fun of you. De votre prophète, il est en train de de de, de vous raconter des dires du la duprice. Il se moque de vous. So are you going to say now this is weak? Your your prophet have tons of those stories. Maintenant, tu vas dire que ça, c'est un indice qui est faible. Votre prophète, il a des milliers d'histoires. Euh, de, de, euh, il a de, euh, beaucoup d'histoires comme ça. And all the scars you caught for me, that's why you keep jumping for like, like a monkey, from one to one to one. And tous les savants que tu mentionnes, c'est pour cela que tu es en train de sautiller comme un singe d'un savant vers l'autre, d'un nom vers l'autre. You choose whatever you like. You deny whatever you like. Donc tu es en train de trier, tu, cho tu choisis le savant que tu veux, tu rejettes celui que tu veux et ce qu'ils ont dit. If Ibn Jauzi he says something sounds smart for you or like will help your purpose, then you will say, okay, I will take it. Si Ibn Jawzi, il a dit quelque chose que tu aimes ou bien quelque chose qui va t'appuyer, là tu vas dire ah ok je vais prendre ce que Ibn Jauzi a dit. If it is not good for you, you will say I don't take it. Et si ce n'est pas bon pour toi, tu vas dire non, non, je vais rejeter Ibn Jawzi. Et je vais vous montrer qui est Ibn Jawzi euh, rapidement. Uh, Ibn Jawzi est là. C'est un grand savant euh, de l'islam. Ibn, Ibn Jawzi. C'était un grand savant qui. Euh, de Bagdad. Il était de Bagdad. Il est descendant d'Aboubakar. De il est descendant d'Aboubakar, de, de la dénomination de des Sunnites, de la jurisprudence des Hanbali, du credo des Hachari. Hein, vous voyez, il a précédé Ibn Kathir, il a précédé Ibn Adjaraz Kalani, c'était un grand savant. Et il était descendant de la, de la famille d'Aboubakar Siddiq. Là c'est vous voyez ici, il est écrit, Ibn Jazi est né entre euh, 507, hein, euh, l'année islamique, tout ça, dans une famille assez riche à Bagdad qui descendait d'Abu Bakar. Ah, C'était le savant, un grand savant de l'Islam. Pas, pas les petits comédiens que nous voyons sur la route. on retourne vite à Christian Prince. You know, you or like will help your purpose. Then you will say, "Okay, I will take it." If it is not good for you, you will say, "I don't take it." Donc, si vous voyez que uh, cet a dit ceci, ou bien si Bernard Jarosia dit quelque chose qui qui va t'aider, là tu prends ça. Et si tu vois que ça va pas t'aider, tu rejettes ça. Tu dis que je rejette ça. You know? I won't take it. Tu dis que je veux je ne veux pas prendre ça. There's a there's a uh, guys Ibn Jose himself he said that Jibril brought to me a dish of harissa. É, écoutez, y a même, Ibn Jose a dit que uh, il a dit que Jibril m'a amené donc un plat de, de la nourriture dans une assiette. Il uh, a dit harissa. Je shish quoi? dish from the heaven. I ate it and I got the power of 40 men. Himself he said that Jibril brought to me a dish of harissa, le shish kebab dish, from the heaven, I ate it and I got the power of 40 men. Il dit que, il, il, il est en train de mentionner l'adith là où Muhammad a dit que Jibril, Gabriel m'a amené une assiette qui venait du ciel et sur cette assiette-là, il y avait de la nourriture, beaucoup de nourriture-là, des shish kebab. J'ai mangé cette nourriture-là, c'était une bonne nourriture et cette nourriture, M'a donné la force sexuelle. La force sexuelle. I ate 40 men. J'ai mangé de cette assiette là, cette viande, cette nourriture qui s'est trouvée là et j'ai eu la puissance sexuelle de 40 hommes. That take There's a, there's a, uh, guys, Ibn Jawzi himself, he said, that Jibril brought to me a dish of Harissa, the shish kebab dish, from the heaven. I ate it and I got the power of 40 men. Jibril m'a amené une plate, une plate, uh, une assiette du ciel, Il y avait de la nourriture, j'ai mangé, et j'ai eu la puissance sexuelle de 40 hommes. The same scholar you are quoting for me. When you want, he is a good scholar. When you want, you dump him. This is why I I I know what you will say exactly because this is exactly what this guy always he do and he say vois ça, c'est ce que tu vas dire. Oui, c'est ce que vous faites toujours. Je sais ce que vous allez dire et ce que vous allez faire. The same thing. La même chose. The same thing. La même chose. Do you agree with him or you don't agree? Est-ce que tu es d'accord avec lui ou pas? He agree when he want. He don't agree when he want. Tantôt, il est d'accord avec lui. Tantôt, il n'est pas d'accord avec lui. It is daif when they want. it's is strong when they want. It is weak when they want. Et cetera. C'est daif quand ils veulent. C'est saï quand ils veulent. C'est bon. C'est à dire. C'est des fois ils rejettent ça, tout ça, comme ils veulent. This is the game they playing. Ça c'est un jeu qu'ils sont en train de jouer, les musulmans. And I told him, give me the scar as you like, so we can be sure that okay, from now on, I am going to. Read for you only from those books. Et la question de me les savants avec il est d'accord dans l'islam pour que on puisse à lire à propos, euh, au sujet de leurs écrit. That's it. Tout. And this is my change to this guy. Et ça, un défi que dois, fait à Can you name for me as scholars you agree with them to to be scholars whatever they say you accept. You will not do that. Dans Comme ça on, can si so how a scholar can be scholar in one statement only or one place and the rest is stupid. Maintenant, un savant, you le cites, il is bon seulement in one parole qu'il a dite and the other things that he dit et les tu rejettes ça puisque c'est stupide either he a scholar or he not either he a scholar or he not soit il est savant soit il n'est pas Either he's a qualified or he's not a qualified soit il est qualifié soit il n'est pas qualifié so why are you chose him he is not qualified mais pourquoi est-ce que tu l'as choisi s'il n'est pas qualifié And do you really must believe that is a if a rooster he uh, he scream he saw an angel? Et vous les musulmans, est-ce que vous croyez que lorsque le coq chante le matin, il voit un ange? Question. Question. Muhammad when he saw an angel first time, he could not recognize him. Muhammad lorsqu'il a vu l'ange pour la première fois, il ne pouvait pas le reconnaître. That's mean the rooster is more qualified from Muhammad. Cela veut dire que un coq est plus qualifié que Muhammad. Muhammad when he saw the, the devil, he could not recognize him. Muhammad lorsqu'il avait vu le diable, il ne pouvait pas le reconnaître. That means the donkey is more qualified than Muhammad. Cela veut dire que l'âne est plus qualifié de reconnaître le diable. Il est qualifié et cela veut dire que l'âne est plus qualifié que Muhammad. Right? Ah, hein, d'accord. This is the truth. C'est la vérité. He is calling again. Okay. Il est en train de me rappeler. Okay. I will repeat the question for him again. Je veux répéter la question encore pour lui. Nightmare. Allô. Monsieur Nightmare. Allô. Nightmare. Give me a scholar you agree with, Full, fully, fully. Tu peux me donner le, le savant, un savant avec lequel tu es d'accord. un un savant que tu acceptes dans l'islam. Give me a scholar, be honest, give me one name. Sois honnête, donne-moi un nom, un, sa un savant avec lequel tu es d'accord. Give, give, give me a name, give me a name, and, and, give me a name. Donne-moi un nom, mentionne un nom. Give me a name. I can give you me, I can give you New Jersey, al-Hukm al-Tahbi, je peux te donner Ibn Jawzi et tous les savants ici que je vais citer, c'est ce le nom que je peux te donner. No, give, give. Okay. Je peux te donner Ascalani et les autres. No, give, give. Ok, ok, ok. Let us, let, let us write them down. Let us write them down. Attends, attends, donne-moi de moi. Comme ça, on va mettre ça par écrit. On va écrire leur nom. Give me, give me the one you accept. Which one you accept? Give me one. I'm writing down. Donne-moi celui avec lequel tu es d'accord. Je vais mettre son nom ici. Le savant que tu acceptes dans l'islam. Je vais mettre son nom ici. Okay. Ibn Josi. Okay. So whatever Ibn Josi he said. Ibn Josi. Please you accept or not? Donc, tout ce que Ibn Josi a dit, uh, toutes les choses qu'il a dites, tu es d'accord avec Ibn Josi? ça ce pas le nom d'un savant. Ce que je viens de mentionner, c'est le nom d'un livre. Quel est le nom du sheikh? c'est ça son nom. This Ce n'est pas son nom. Tu ne connais pas l'arabe. C'est un livre, c'est le nom d'un livre, ce n'est pas le nom. Hakim. Hat al-Hukm. Haq al Al-Hakam. Ibn Hakim Asqalani. Al-Hakam, c'est le nom d'un livre, ce n'est pas le nom d'un savant que tu es en train de mentionner. Al-Asqalani. OK, oui, OK Asqalani. Mohamed ibn Mazid Abu Ja'far. Ibn Nahyan Abu Hudayfa Abdullah ibn Habib al-Duhli. al-Rahman al-Sulami. Ok, enough, enough, ok, enough. Ok, ok, tu as cité assez de noms, ok, ok. So, ok. All those people, all those people that are said the Hadith is All Alright. Ok, Christian okay. Prince. Tous les noms que je viens de citer, ils disent que ce Hadith-là est fabriqué. Oh, non, non, non, non. Do you accept those scholars you need for me? Do you accept those scholars you need for me? Yes or no? La question que je, je pose, est-ce que tu, es, tu acceptes les savants que tu as mentionnés? Tu est-ce que tu les acceptes, oui ou non? Okay, if I... Oui, oui, Christian Prince, ce sont des savants. So if I show you, if I show you things they said, do you accept whatever they say or no? Bon, si je te montre quelque chose qu'ils ont dit, tu es d'accord avec ce qu'ils ont dit, oui ou non? Mais Christian Prince, comment est-ce que tu vas dire que tu vas poser la question si je suis d'accord avec eux? Là tu poses des questions stupides, Christian Prince. Yeah, nice. Listen a bit, listen a bit, listen, listen, listen. Good morning to me, good morning to me. Night me, night me. Écoute. Think you're the one who said they are qualified, they are the scholars of the Hadith. Yes or no? C'est toi qui viens de dire que ils sont qualifiés. Ce sont les savants des Hadiths, n'est-ce pas Oui ou non Let me please. Listen, listen, listen, listen, listen, listen. Euh, Let's one termine Christian Prince. And listen. When you say they are qualified for the hadith, that goes for all the hadith or only this hadith? Oui, écoute, écoute, nightmare, nightmare, que veux-tu, cauchemar? Lorsque tu dis, tu dis qu'ils sont qualifiés. Oui. Sont-ils qualifiés seulement pour le hadith là ou bien pour les autres hadiths? That goes for all the hadith or only this hadith? Tu appliques ça pour les autres hadiths ou bien seulement pour ce hadith? Oui, qui, un principe oui, évidemment. Non, non, non, je ne parle pas. propos des hadiths. Écoutez. Non, qu'est-ce que je te pose? Est-ce que ces savants sont-ils authentiques, des vrais savants, dans ce hadith-là uniquement, ou bien ils sont qualifiés pour les autres hadiths? Ils sont authentiques pour les autres hadiths? C'est ça la question. OK. Oui, Christian Prince, pour tous les hadiths. OK. Donc, comme tu dis ça, nous devons les accepter pour ceux qui disent pour les autres hadiths. Uh, uh, uh, uh, just a Just go, go. Don't, don't... Non, non, là tu commences à hésiter. Bon, va-t'en, va-t'en. Don't comment. Don't You You're a kid. Uh, uh, uh, il ne faut, faut, faut plus m'appeler. Tu, tu es un enfant. Hein? Uh, you know, you see the hypocrite. Either they are scholars qualified of the Hadith. Tu vois, alors hypocrisie. Il Soit ils sont qualifiés, ils, font, ils sont de vrais savants pour les Hadiths. You are naming them for me because they are supposed to scarves in the Hadith. Tu es train de mentionner leur nom puisque... Ils sont, donc, entre parenthèses, des vrais savants dans les hadiths. Not only this hadith. So he want only this hadith. Why? Because he have a web page, web page in front of him saying. That... Hein? Donc, pour les autres hadiths, ou bien juste pour euh, ce, ça, cet hadith seulement? Puisqu'il a tiré une page de l'Internet, là, on lui a donné la liste des savants qui sont contre cet hadith-là. Why? Because he have a web page, web page in the front of him saying that those scholars reject this hadith. You see that he, this is, you see how he's a kid. C'est un enfant. Don't he has written a page sur Là, on the internet? There we have given the list of people. We have said that these people here are not true. They do not confirm this hadith. These are the people who spoke with Muhammad. This guy is a kid. He opened a website saying to him that this name and this name and this name they reject this hadith. Il a ouvert une page sur Internet, un, web, un site internet. On dit que celui-ci, celui-ci, celui-là, ce savant, il est contre cet hadith là So now he is quoting for me those names, but I ask him, do you accept those scars to be your scars? Et il dit que, ah, ça, ces gens ici, rejettent ce, ce, cet hadith là Et je lui pose la question, est-ce que tu es d'accord avec ce que disent ces savants, comme si c'était des vrais savants? For me those names, but I ask him, do you accept those scars to be used cars? Are they qualified to explain any hadith? You don't want to. Je pose la question. Est-ce que tu es d'accord que ces gens ils peuvent expliquer n'importe quel hadith? Et il ne veut pas répondre. Ça c'était Christian Prince. Euh, pour les gens qui veulent nous débattre, notre numéro est là. Shalom.